Et toi tu sais ce que c'est euh, la FNH Euh non, ça veut dire quoi FNH euh, d'abord oh, oh les nuls FNH, comme Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, enfin c'est simple Ça fait maintenant 30 ans que la Fondation se mobilise au quotidien pour une société qui soit à la fois plus écologique et plus solidaire. La FNH s'appuie sur une équipe de salariés et de volontaires qui y consacrent toute leur énergie. Et aussi d'un conseil scientifique composé d'universitaires et de scientifiques reconnus. C'est l'un des rares endroits où se croisent en même temps les meilleurs spécialistes des sciences de la matière et du vivant et des sciences humaines et sociales. La FNH, c'est aussi un maillage en région avec neuf associations partenaires. En alliance avec l'Union Nationale des CPIE qui regroupe 80 structures associatives labellisées partout en France. Et une communauté de 500 000 citoyens qui la suivent et la soutiennent. Et mène ses actions grâce au soutien de fondations, d'entreprises, de fonds publics mais aussi d'individus comme vous, comme moi. Bref, vous l'avez compris, la Fondation, c'est un écosystème riche et motivé qui organise son action autour de tout. Michi. Chaque jour, l'équipe suit à la loupe les politiques publiques, élabore des propositions concrètes et les porte auprès des députés et des cabinets ministériels. C'est un peu leur lobbying d'intérêt général à eux. Quoi. La fondation soutient, valorise et démultiplie les initiatives en faveur de la transition écologique en France et à l'international. Qu'elle soit connue du plus grand nombre et qu'elle passe ainsi de l'exception à la norme. Et enfin, elle mobilise. La fondation élabore des campagnes citoyennes et construit des outils pour donner envie d'agir au quotidien.